Donc concernant le bornage, donc la parcelle a été nettoyée, on a bien les, les bornes là-haut, là-bas. Euh, pendant les travaux, il y avait un repère avec un, un piquet bois, hein, hein, mais ça c'était pendant les travaux, c'était approximatif. Et euh, sur la livraison, il y avait un clou ici, un clou qui a disparu, un petit clou hein, de, de marquage qui faisait la délimitation euh, des parcelles, tout simplement.